Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui, je l'espère, sera la première d'une petite série. Le but de ces vidéos est de vous présenter un petit peu ce que je fais pendant mon temps libre. Donc, euh, je suis développeur dans la vie professionnelle, on va dire. Et euh, durant mon temps libre, de temps en temps, euh, je suis développeur Android. J'ai développé une petite application qui s'appelle PassGuard. Donc euh, voici la page du projet, il s'agit d'une application libre euh, qui me vient d'un petit besoin personnel puisque étant francilien et ayant donc une carte de transport me permettant de prendre le train euh, sans payer plus cher, euh, bah j'avais besoin d'avoir une application pour retenir là où j'étais passé. Et euh, c'est euh, le but de cette application-là. Elle est disponible sur euh, le Play Store et sur Android euh, euh, en fonction de euh, vos assignités. Elle est sous licence MIT. Euh, elle est compatible à partir d'Android 4.4, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je vais vous présenter rapidement, donc, euh, au niveau d'environnement de travail, euh, tout le code est en Java, il n'est pas en Kotlin, puisque euh, j'avais vu du Java à l'école et que c'est celui que je connais. Et euh, j'utilise Android Studio parce que ça fait le taf, tout simplement. Euh, niveau application, donc ça c'est l'écran euh, principal, c'est euh, l'écran que j'appelle l'écran radar. Puisque, euh, à l'aide de la géolocalisation, puisque mon application a besoin de la géolocalisation pour fonctionner, elle va regarder où vous vous situez et va vous indiquer quelle est la gare la plus proche euh, où vous êtes. Euh, donc, euh, ici, là, j'ai simulé euh, une corde de GPS qui correspond à la gare de Trappes. Et euh, elle nous indique euh, la liste des gares à 1 km à la ronde. Donc, dans ce cas-là, on n'en a pas. Et si on est, se trouve à moins de 150 mètres d'une gare, on peut la tamponner. Voilà. Et donc, euh, en la tamponnant, ça permet de dire « j'étais dans cette gare ». On a la liste de là où est-ce qu'on est passé via euh, le, la vue tampon, qui est référence euh, euh, classée par ligne, l'ensemble des gares où est-ce qu'on est passé, donc euh, il y a un petit plan de ligne euh, avec la couleur et tout et tout, histoire que ce soit un peu plus ludique. On a un écran par gare qui indique euh, donc la distance actuelle auquel on est, on peut la voir sur une carte OpenStreetMap, la liste euh, des lignes qui passent dans cette gare, le nombre de validations la dernière validation et le niveau de la gare. Alors, qu'est-ce que le niveau de la gare euh, quand on passe euh, sur une gare, euh, bah, euh, on, peut, euh, on peut la tamponner, donc c'est une fois toutes les 8 heures, et euh, après trois validations, on peut la faire monter de niveau. La faire monter de niveau euh, ouvre un autre pan de l'application qui est un peu plus ludique. Je ne vais pas en parler euh, aujourd'hui. seul truc que je vais dire, histoire de vous montrer tous les écrans, c'est que euh, ça utilise un système de tickets euh, qui sont générés à chaque fois qu'on tamponne la gare, une gare qui est au moins au niveau 1. Et, euh, et du coup, bah, ça va se mettre dans un espèce de porte-ticket. On a aussi euh, une vue avec les succès, puisque... Euh, bah. Au fur et à mesure, on peut s'amuser à tamponner plusieurs fois une gare ou à s'amuser à faire à visiter le plus de gares possible. Dans les autres écrans, on a un écran de préférence où notamment on va pouvoir installer des régions. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a... donc niveau des régions françaises, il y a la liste de toutes les gares ferrées et après en fonction des régions. Il va y avoir les trams, les métros, euh, les lignes un peu plus locales, disons-le. Euh, donc ça couvre la France, on a aussi Londres, Monaco et la Suisse. Après, on, comme autre écran euh, secondaire, on a les crédits et mentions, qui est euh, bon, une page qui a tendance à se rallonger au fur et à mesure parce qu'on rajoute euh, des données. Euh, mais il faut bien les créditer. Voilà pour cette petite vidéo euh, pré... qui présente euh, l'application. Euh, et euh, l'idée, c'est que dans les prochaines vidéos, on va prendre euh, un module et on va un peu travailler dessus, histoire de l'améliorer au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'affichage, histoire que ce soit plus sympa pour les utilisateurs à utiliser. Euh, j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me l'indiquer si vous avez des questions ou des points particuliers que vous souhaitez voir n'hésitez pas euh, je fais ça sur mon temps libre donc les euh, vidéos sortiront à intervalles irréguliers mais néanmoins j'espère vous voir dans la prochaine vidéo à bientôt